Coucou YouTube Pendant cette partie, je vais m'amuser à prendre des syntaxes et à la coller sur tout le monde. Ça va créer la panique, ça va créer le chaos total. Je vous laisse regarder, pensez à liker, à commenter. Je vous fais des bisous. Allez, hop On va, on va jouer au petit poussé aujourd'hui d'accord Qu'est-ce que c'est que le petit poussé C'est un petit gars tout mignon Qui pose des colis J'ai vaincu le coffre maudit. Yes. C'est ça que j'espérais avoir, un, jeu un jeton spécialiste. L'objectif de, de, de mes kills aujourd'hui, les gars, ça va être de tous les coller. Je sais pas si vous pensez que c'est possible ou pas. Mais en vrai, si j'y arrive, je serais... Je suis super content, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc giga drôle à coller des grenades sur les gens. Euh, je viens de tilter que j'ai pas remis le chat au bon endroit quand même. Tu attends deux secondes Tiens-moi ça. Voilà, oh là, il est remis comme d'habitude, mon chat. Hey, le joueur Game Boy tu feras attention il y a une frappe je suis en train de remettre mon, euh, mon chat et tout nickel les gars oh, je... Bon. Désolé les gars, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que setup c'est il a... il top, a... il y a un truc qui a bougé et ça me nique l'épaule. Je m'en rends pas forcément compte direct. Tu mmh. peux pas te concentrer une game entière. Si, regarde, Après, le... Ta ta ta, la bomba, pa pa pa pa, la bomba, pa pa pa pa pa, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba Oh ce, ce airshot énorme Bomba Bomba. Bomba. Oh. L'exécutionnaire. Adios, J'ai l'impression que je suis incorrigible pendant cette partie, de chat. J'ai pas envie de m'attirer le karma. Je vais quand même dire que, quasiment sûr que j'ai gagné cette partie. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher. Regardez, même cette grenade-là. C'est pas ma meilleure. Il ouais, y a un mec allongé. Il y a un mec là. Pour peux rien lui balancer. Non, je déconne. Mais reste cool, gros. Au bon, par contre, tu fais le caïd là ou c'est moi oh, tu restes dans le gaz, tu restes dans le gaz. Tu restes dans le gaz, tu restes dans le gaz. Tu restes dans le gaz, je te dis. Oh, Bros, Oh, Bros. Bah, ouais, c'est faire? à ouais. hein. ah, pute qui va. qui, qui va baisser là. Oh. 3, 6, 180, 1080, 7, 8, 1800, 3000, 4000. Ok. Disparition! Adios! Oui, bonjour. 1, 2, 3. Ah! Mais t'as encore ramassé une grenade? Choui aussi appelé euh, Show H1 à 16h perdu. Mec, je suis. Je, je... Attends. Attends, pour vrai, c'est tout ce monde qui est rentré là? Mais pourquoi tu restes là On va crever ici Fils de pute pourquoi, pourquoi ils sont deux à avoir sauté dans ce trou de merde Ils sont des cons les mecs ou quoi Mais Chloé, qu'est-ce qu'elle fait Oh Chloé, tu t'es pris pour une tortue ou quoi Qu'est-ce qu'elle fait Chloé, gros Qu'est-ce qu'elle fait accroupi sous son caillou avec un capteur cardiaque Oh Skyros avec des TT, tu branles quoi Oh bordel, qu'est-ce que je regarde Y'a vraiment le mec qui est déjà dans le gaz là actuellement? Oh, Starf. Je. Y'a pas de justice. Je te jure, passe devant une maison de retraite et mont montre ton gros chibre au hublot, tu t'en bats les couilles. J'ai planté ma voisine hier. Avec ton kiki, ça compte pas, Rockstar?